Bonjour les gens, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous amener avec moi et avec Maxime parce que je suis pas tout seul en conduite et ce que je lui ai proposé c'est tout simplement d'aller faire un petit tour en montagne. Alors Maxime c'est un élève que j'ai pris pour la première fois mais je l'ai déjà eu en BSR il y a quelques années. Je sais que c'est quelqu'un aussi qui a l'habitude de faire de la moto, du scooter, qui a déjà une bonne expérience de la conduite et en plus j'ai entendu dire dans mon auto-école qu'il passait le permis Bientôt. Encore une fois, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je continuerai les tournages avec d'autres élèves. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage encore une fois. Toujours est-il que j'aimerais aujourd'hui vous amener avec nous. On fait un petit tour en montagne, on essaie de voir comment on monte, on descend les vitesses à travers les différents virages et puis on essaye aussi tous les deux de vous expliquer le frein moteur. On perd pas plus de temps que ça, on y va de suite. Et donc là, regarde. te permet aussi d'avoir un support visuel parce que même si je l'ai fait avec la c4 c3 c4 c'est à peu près la, la même chose en cette... fait. Ouais, mais le livret tu vas voir quand tu vas le lire un peu il est bien fait aussi nous on va te montrer les questions les plus Pareil, on tombe à la vitesse sans freiner vu que ça monte. Parfait. Et là, en fait, tu as un virage où tu es capable de voir vachement loin déjà là-bas au fond. Et là, tu laisses revenir le volant. Ok. Là, tu vas voir les gens qui vont voir la vidéo. Ils vont te dire dans les commentaires, mais où est-ce que vous êtes C'est magnifique. Nous, on apprend à conduire dans la pollution. Il y a plein de trottinettes, il y a plein de motos. Donc finalement, tu as le permis dans 12 jours, si hein oh, c'est d'accord. Le 30 Je crois que c'était un de la semaine Et en fait, c'est dans deux semaines. Ouais. Bon, et là, toujours pareil, tu vois, t'arrives à voir au fond là-bas pour anticiper, un peu devant pour diriger. Au fond, est-ce que tu as vu quelque chose Ah, on revient à droite, on revient à droite. Un coupeur de route. tu as conduit du coup qu'est-ce qu'on te reprochait à la fin ou on t'a dit au contraire euh, je, je crois tu sais plus parce qu'en fait souvent voilà quand on conduit et qu'on approche du permis ben soit on est rassuré parce qu'on nous dit si tu conduis comme ça ça devrait passer soit on te dit ben, tiens fais attention ton placement la prochaine fois fais un peu plus gaffe à être précis ou alors on peut te dire les contrôles par exemple C'était bien, donc il faut continuer comme ça. De toute façon, je dis souvent il y a trois choses éliminatoires. Normalement, il y a l'infraction, c'est-à-dire si tu commences à rouler en infraction, bah, tu es éliminé. Après, tu as les erreurs, euh, tu vois, par exemple, là ce que tu me dis la ligne blanche, évidemment, normalement, ça devrait être éliminatoire parce qu'en fait, il va agir sur le volant hein, normalement. Inspecteur. Et ensuite, tu vas avoir les erreurs répétées, c'est-à-dire que si tu oublies par exemple une fois de regarder un rétro et que c'est pas dangereux, tu n'es pas forcément éliminé. Troisième chose, c'est euh, les situations dangereuses. Tu vois, si par exemple là, tu es en train de conduire et tu pars trop à droite, tu m'envoies dans le fossé, ben, je vais intervenir, mais je ne vais pas intervenir pour rien. Je vais intervenir parce que tu mets ma sécurité et celle des autres en, en jeu, quoi. Donc, ton ami l'a eu du premier coup. Ouais. Ça. Il a fait 20, 21, 21 points, il en faut vers minimum. Ouais. Bon, après, tant que ça passe, tu vois, la, la technique, en tout cas la mienne, c'est de ne pas faire d'erreurs éliminatoires. Comme ça, en termes de points, normalement, tu es quand même ben, voilà aux alentours de 25-30 si vraiment tu arrives à avoir un bon niveau et gérer tes émotions. Et puis voilà, ça doit passer. Hein. J'aurais cru qu'il y en aurait plein, mais il n'y a que d'elle. Ici, on peut rejoindre Ouais, ici, soit tu atterris en Valaisa, c'est ce qu'on va faire, soit tu pourrais même repiquer vers le Bager, mais voilà, tu as on l'a déjà fait. Tu te rappelles de tous les virages. Hein <rire> T'es es gaucher Non, je suis Tu sais pourquoi je te dis ça Non. Parce que t'as la main gauche très haute du cadre mmh. <rire> bon, C'est vrai que c'est joli. Hein. Donc Maxime a repéré un chien à l'avance. Magnifique. Donc du coup, euh... alors, il faudra juste faire gaffe parce que du coup tu as du monde qui suit. Eux ils les voient pas forcément. Donc mets le clignot à gauche quand même pour qu'ils comprennent que du coup tu vas peut-être le dépasser. Descends la 2, descends la 2. Voilà. Allez on y va. Donc ça c'est plutôt atypique comme situation, mais c'est super. Hein. De toute façon, la 2 elle sert aussi parce que là tu as vu les virages en épingle. Et là ça commence vraiment à tourner. Donc normalement les gens ici ils te dépasseront vaguement quand même. Ce qu'il y a c'est que vu que tu es hors agglomération, peut-être pas avoir peur non plus ici de, de klaxonner. Tu vas regarder, klaxonne. Voilà, comme ça si tu as quelqu'un qui arrive ici, normalement il t'entend. Et tu vois encore une fois, tu peux surveiller là-haut. Voilà, tu peux surveiller devant et là-haut. Voilà. Donc là, après la troisième, elle peut être jouable, mais si vraiment tu accélères fort à la base. Accélère fort, fort, fort, fort, fort, fort. Reste par contre à droite. Voilà. Parce que tout à l'heure, à la limite, c'était vraiment c'était plus étroit. Mais là, on peut rouler un peu plus dans notre voie. Et tu vois, pareil, donc je te le dis pas à chaque fois, mais si tu as besoin de klaxonner, tu peux le faire. Parce que souvent les gens s'entretuent avec le klaxon, mais c'est quand même pas le but premier. Quoi. Le but premier, c'est avertir. Et donc là, à toi de voir, est-ce que tu penses qu'ici tu vas descendre la 2 ou tu vas rester en 3ème Alors tu peux essayer, je pense qu'elle va avoir un peu de mal. Oh non, ça passe. T'as bien appuyé, donc c'est passé. vas-y un peu de klaxon aussi le pied au frein voilà parce que si tu croises une voiture ça va à peu près si tu croises un fourgon ça devient un peu chaud c'est vraiment étroit donc de toute façon si tu dois croiser il faudra d'abord freiner, rétrograder et après serrer à droite Là, le fossé, c'est un peu profond quand même. Après, si tu veux, je ne sais pas si tu as déjà l'astuce, mais ce qui t'aide par rapport au côté droit, à condition que ça soit rapide, c'est de jeter un petit coup d'œil dans le rétro à droite. En fait, si tu regardes à droite, devant, à droite et devant, normalement, tu arrives à te situer par rapport au côté droit. Parce que là, clairement, ta voie ne mesure pas 3 mètres comme d'habitude. il y en a derrière leur écran qui se dirait moi j'aimerais pas conduire là parce que si on croise quelqu'un c'est un peu chaud hein. Mais on va pas s'en priver on a la montagne à côté tu viendras forcément un jour en montagne tu vois après le marquage il t'aide un petit peu par exemple là tu arrives à voir que c'est quasiment un angle droit donc il vaut mieux surtout en deux voilà Ah il y a encore un peu de neige hein. Tu vois encore une fois la troisième elle n'est pas interdite mais elle aurais vraiment entraîné tout à gauche. Je t'ai fait peur avec la caméra. Je me Bon là tu es tout en haut, donc du coup du coup, du cul, n'importe quoi. Du coup, ça veut dire que là, on va se servir du frein moteur. Donc ça te parle frein moteur. Voilà, ça veut dire que là, en fait, tu vas pouvoir, si tu veux, rétrograder la 2, c'est une bonne idée. Voilà, là tu vas lâcher doucement l'embrayage et en fait tu vas laisser descendre la voiture même si le moteur écrit c'est pas grave ça ne pas ce qu'il y a c'est que du coup en seconde tu as le frein moteur de ta voiture donc là du coup regarde prochain virage encore une fois il est en épingle ta route part par là bas au fond donc ça veut dire que tu gardes le frein avant et pendant le virage voilà garde bien le frein tu vises bien la sortie du virage et attends d'avoir les roues droites avant de le lâcher voilà. sinon c'est là où on va faire des, des écarts et là en fait tu vois pas d'accélérateur comme ça tu es en conduite économique et ta voiture elle est retenue par la seconde voilà là tu continues à freiner avant et pendant le virage voilà là tu lâches le frein comme ça les plaquettes elles soufflent un peu et tu vois de nouveau tu freines juste avant le virage voilà la même chose on garde le frein Surtout pas que le frein lâche. <rire> sinon on saute. Hein. Bon, sinon pomper avec le frein, mais s'arrêter. Donc là tu vois, pareil, on est à 45 km/h en seconde, mais encore une fois, ça n'abîme pas le moteur parce que ça descend. Loin. Je m'en ai dit toujours. Au Bénou La Marie-Blanque. Bon, et là, pareil, on va garder le frein. Et encore une fois, si tu sers les pointillés, c'est pas grave. Hein. Il va trouver que le permis est facile après donc la même chose, tu roules un peu au milieu c'est pas grave <coughs> ok, et donc là regarde on va faire la même chose, sauf qu'en fait on va passer la troisième, donc du coup tu peux passer la 3, pourquoi Parce qu'on va très vite être à 50 de nouveau, voilà là tu vérifies juste que derrière ça dépasse pas parce que souvent s'il dépasse c'est ici et après tu laisses descendre, donc pareil et ce qu'on fera c'est qu'on freinera avant et pendant le virage Bien, tu as freiné avant. Voilà, là tu lâches un peu le frein. Ok, et de nouveau tu as refreiné ça. Parce que tu vois, le vrai problème c'est que si tu restes appuyé en fait que sur le frein tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait les plaquettes elles viennent se coller au disque hein, et tellement que ça va chauffer, ça risque de casser. Tu jamais eu le souci en moto oui, ça surchauffe grave c'est le même principe donc évidemment le temps a passé et Maxime a obtenu son permis de conduire